à tous et à toutes sur Évangile Hit Music, votre émission de musique, notre rendez-vous du samedi soir. Comme vous commencez à vous habituer à l'émission, vous savez que nous avons toujours des invités de qualité. Mais celui que je reçois aujourd'hui sur le plateau n'est pas seulement un invité, c'est un frère, c'est un ami. C'est vraiment plus qu'un invité. On va le découvrir dans quelques minutes. Mais avant ça, je ne sais pas si on peut écouter juste un titre. Yeah. boy right. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Waouh. Il a donné son Fils unique afin que quiconque... Wow. quiconque... <rire> Sous-entendant ainsi que la véritable identité de ceux qu'on appelle quiconque est unique. Je sais pas si vous avez entendu son nom au début de l'extrait. Il a dit boy, je sais pas quelque chose. Et directement, il est parti dans la Bible. C'est sa particularité. C'est que, c'est, un amoureux de la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez ces textes, vous n'entendez pas seulement des punchlines, mais vous entendez des punchlines qui viennent directement de Dieu. Elles ne viennent pas de lui, mais elles sont inspirées par la parole de Dieu. Il est originaire de Côte d'Ivoire, mais lorsque vous l'entendez manier la langue française, vous avez l'impression que c'est lui qui a contribué à l'écriture de certains mots. Et j'aimerais vraiment que cet artiste-là, on puisse l'accueillir sous vos acclamations. Be right. Est-ce que tu le comprends Jean Yes soit le bienvenu sur le plateau d'Evangélie. Merci François, c'est top. top. J'ai tout donné dans la présentation. Je vais prendre ma revanche. <rire> vraiment, c'est un plaisir de te, de te recevoir pardon, sur ce plateau. Yes, pareillement. Et euh, vraiment, dès qu'on a pensé au concept de l'émission, je me suis dit, il doit y être. Wow. Absolument, il doit y être. J'ai décidé qu'elle trouve la foi en moi. Et j'aspire à ce que ça soit ton partage aussi. Are you ready bah Déjà, comment tu te sens sur ce plateau bah Écoute, euh, très content de te revoir, très content de me retrouver euh, chez moi. Je me sens comme chez moi, je suis presque un fils de la maison. Et, euh, et puis très, très content de faire cette émission en particulier avec toi. Est-ce que je me venge maintenant ou après <rire> non, non, on va attendre on va attendre, on va attendre un peu. Mais Pasteur Gentil aller. est quelqu'un de particulier pour moi. Euh, il a été une, une réponse à travers laquelle le Seigneur m'a fait comprendre que je pouvais le servir de cette manière-là, mais je vous en dirai plus à la fin oh, de l'émission. On va en dire plus. Bah justement, <rire> en fait, la première question, c'était pourquoi déjà Be Right Qui est Be Right Comment tout ça a commencé wow. euh, c est, c est, Il faut savoir que Be Right, je ne l'ai pas choisi quand j'étais né de nouveau, après ma nouvelle naissance. Quand j'étais petit, j'étais euh, très fan de... Il faut que j'arrive à faire court. J'étais très fan de tout ce qui est Whitney Houston, Craig David et tout ça. J'écoutais pas du tout de rap. Et puis un jour, en rentrant chez moi du collège, j'ai entendu euh, un gimmick, je ne vais pas le faire ici, mais c'était le gimmick de The Real Slim Shady d'Eminem. Je me suis dit, mais c'est qui ce type et puis j'ai cherché à connaître et j'ai beaucoup aimé l'artiste, sa manière d'écrire, sa manière de composer. Et euh, une année après, je crois, je suis venu en France pour faire sport-études-basket. Et il euh, y a eu le film Eight Miles qui est sorti, je crois que c'était en 2003 à peu près. Euh, et dans Eight Miles, forcément, fan d'Eminem, je regarde It Miles. Et Eminem dans It Miles s'appelle B-Rabbit. Donc du coup, pas de soucis jusque là, sauf que dans le collège où je m'inscris à l'école, euh, J'ai un ami qui s'appelle Yacine, qui voulait faire une sorte de battle de concurrence contre un autre groupe de rap qui allait à l'école. Et donc ce groupe de rap à l'école se composait d'un rappeur américain, qui venait des états unis mais qui faisait ses études en France. Et puis il y avait un frère, un gars, un gars de la France. Il me dit « Viens on va les concurrencer et tout machin ». Je dis « Ok, si tu veux ». Il me dit « Ouais, je sais que toi t'aimes bien rapper en anglais, alors moi… » Donc c'est lui qui parle. Hein. Il me dit « Moi Yacine, je veux m'appeler euh, fire du 9-1 ». La peur du autre... ah, neuf. Il me dit, et toi J'ai dit, frère, moi je dis, je ne suis pas venu faire peur à quelqu'un ici. Je <rire> suis venu pour m'en sortir. Et je cherchais un pseudo, un, un truc qui correspondait un peu à mon personnage. Et tout de suite, je pense à Eminem forcément, c'est ma référence, euh, je pense au film, et dans le film il s'appelle Be Right, Be Rabbit. Et je me dis, il faut que je trouve un truc comme ça, mais qui correspond un peu. Et comme j'étais pas le type qui faisait un peu n'importe quoi, du moins j'essayais à l'époque d'être réglo avec la famille et tout, j'ai décidé de rajouter Right à côté de Be Rabbit. Donc j'ai choisi Be Right, l'homme droit. Sauf que j'ai découvert que Right, ça veut aussi dire juste. Et on ne peut pas être justifié sans passer par Christ. Donc à l'époque, je n'étais pas né de nouveau, mais j'avais déjà annoncé sur ma vie qu'un jour, j'allais être juste. Vous entendez déjà Là, ouais. il est qu'au début de l'histoire, <rire> il est déjà parti dans la parole. C'est vraiment… C est, c est, son esprit est plein de la parole, son âme, il respire la parole et ça, ça sort tout seul. Vas-y, continue ton histoire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi Be Right. Euh, et puis après, j'ai… Euh J'écrivais des textes en anglais la plupart du temps. Je, je m'inspirais beaucoup d'Eminem parce que j'avais traversé une histoire à peu près similaire, mais de très loin, parce que lui, il a vraiment vécu des, des choses compliquées. Et moi, c'était plutôt l'aspect euh, je venais d'arriver en France, c'était pas facile. J'avais des choix à faire, entre euh, couler dans, le, dans, dans la mouvance de la jeunesse, vendre du shit et tout ça, ou être le gars sérieux. Mais quand t'es le gars sérieux, bah, tu as un peu le... le, le, le, le <rire> voilà, le, le, es marginalisé. T'es marginalisé, tout tu, tu vois. Seigneur, et euh, et donc, je vivais un peu ces choses-là, mais il y avait aussi un aspect, c'était l'aspect manque de moyens financiers. Je n'étais pas pauvre, c'était pas ça. C'est juste que c'était difficile parfois même d'avoir à manger, C'était pas simple. Euh, pourtant, j'avais tout autour de moi. J'avais une famille qui m'aimait, j'étais hébergé chez mon grand frère. Et ce n'était pas simple parce qu'il y avait beaucoup de charges. Donc, très tôt, on a, on a juste se débrouiller. Et, euh, et donc, j'écrivais toutes ces choses-là en anglais. Donc, je pouvais être en train d'expliquer des choses profondes en anglais qui venaient du plus profond de mon cœur. Et t'avais les gars du quartier, à épiner sous sénard là où j'étais, « Oh, c'est trop fort, c'est trop fort !» euh, voilà. euh... je, je pouvais être en train de dire un truc qu'ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, c'était juste parce que c'était de l'anglais. D'accord. Et juste ça, c'était trop fort. C'était impressionnant pour eux de voir. Mais moi, j'étais en train de dire, je sais pas, je pouvais être en train de dire, euh, « J'ai souffert de, de, de, de, de tel traumatisme. Mmh. »« Oh, c'est trop <rire> <rire> fort !»« Oh, lourd, lourd !» Et puis, il y a eu un, un moment très exactement. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette semaine, j'ai retrouvé un disque dur de l'époque. et J'ai retrouvé ce titre là, qui s'appelle Plein d'humilité. Je ne savais pas c'était quoi l'humilité à l'époque. Je trouvais que ça sonnait bien, en fait, le mot humilité dans la, dans la, dans, dans la résonance. Et euh, c'est un titre que j'avais écrit parce qu'à un moment donné, j'avais eu un... Alors, je sais plus ce que c'était, mais je me rappelle de la pensée que j'avais. J'avais des pensées suicidaires. J'étais vraiment pas bien dans ma peau et j'ai décidé d'écrire en français. Et ce jour-là, j'ai écrit ce titre, « Plein d'humilité ». Et, euh, et quand je l'ai écrit, tout je tout me tout suis tout rendu tout compte tout tout tout que j'arrivais à retranscrire en tout français tout tout ce que je disais tu en tu anglais, et que, pas que, que si, ce pas si mal que, ce que ça fais, au final. Et à partir là, de ce moment-là, c'est là que j'ai découvert, sans m'en rendre compte, parce que je n'étais pas né de nouveau, j'avais sûrement cette grâce-là au niveau de l'écriture. Voilà. Effectivement, pris, euh... comme, comme tu le dis, il y a une réelle grâce que tu as par rapport à l'écriture parce que le maniement des mots, comme je le disais dans mon introduction, est euh, simple pour toi. C'est-à-dire, quelqu'un quelqu comme moi, j'écris aussi des textes, mais mes textes sont portés sur autre chose. C'est-à-dire que dès que ça va devenir introspectif, je vais beaucoup prendre le temps de réfléchir sur les mots exacts que je dois choisir pour traduire telle ou telle émotion, tu vois. Mais toi, on a l'impression que c'est... En fait, dès que tu, tu penses à quelque chose, tu arrives à tr trouver tout de suite les mots pour exprimer ce que, ce que tu penses. Est-ce que je me dis C'est... Bon, wow, je dirais que c'est presque ça. Il y a juste une nuance, c'est que c'est pas forcément ce à quoi je vais penser, je vais trouver. C'est plus... Je, je l'ai remarqué, hein. après, je suis toujours en train d'apprendre, voilà. mais... Euh, je pense que c'est beaucoup plus facile quand tu, quand tu racontes ce que tu es. Mm. Et euh, même quand j'étais dans le monde, je ne disais pas euh, aux gens euh, des, des messages clichés, casser mm. des voitures, soyez mm. des racailles » et tout. Je leur disais plutôt non, non, au contraire, chercher à construire des véhicules, ça rapporte plus. C'est ça mon <rire> message. Le casser, construire, euh, ça rapporte plus. Ouais. C'est mieux, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que... Il y a eu des moments où euh, j'étais aussi un peu marginalisé parce ouais. que je refusais de fonctionner selon les codes. Je ne rappais mm. pas ce que tout le monde rappait. Mm. Je faisais ce qu'on appelait du rap conscient. Mais ce n'était ouais. pas que j'essayais d'être conscient. Je racontais mm. mes peines oui. en terminant en disant Je sais qu'un jour je m'en sortirai. Mm. Je ne sais pas comment. Dieu est quelque part, il m'aidera. Mais je n'étais pas chrétien. J'avais ouais. juste des notions comme ça. Dieu est quelque part, il m'aidera, je m'en sortirai. Et quand tu retranscris ce que tu es, forcément, il y a un poids non. derrière. Ouais. Tu vois Et c'est ce que même. Vrai. Euh, dans, le, dans, dans, les, dans mon quartier, là où j'étais en tout cas, et dans la plupart des quartiers que j'ai côtoyés à cette mmh. époque-là, on disait qu'on voulait des, des gens qui rappaient leur vie, des vrais, quoi. Pas des gens qui mmh. racontent des trucs qui ne vivent pas. Pas, fake, ouais. pas des fakes. Et, et moi, je n'étais pas fake, mais dans mon genre. C'est-à-dire mmh. qu'au lieu de dire que je faisais des exploits en faisant des bêtises, mmh. je disais que je ne faisais pas de bêtises. J'étais ouais. un gars euh, qui cherchait à se sortir. Mais est-ce que ça marchait, justement euh, Ça dépend ce qu'on appelle euh, marcher. Si c'est au sens... Euh, percer, faire du buzz et tout. Mmh. Non, mais c'était pas que ça, parce mmh. qu'il y a aussi un... J'étais plus passionné que mmh. quelqu'un qui voulait euh, ouais. exceller. Euh, écrire, pour moi, c'était plus un... une manière de, de, de vider plein de choses. Ouais. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai fait sept albums gratuits en deux ans. Sept albums passionné. gratuits en deux ans Je les ai tous retrouvés là, il n'y a pas longtemps. Wow. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, mais... Il faut qu'on retranscrive ça là en Christ, ouais. parce qu'il y, y a tellement de matière. Une bonne mais, vois, euh, mais le, le séant me mettait à cœur que tu ne peux pas mm. penser que tu, auras, tu, as, tu, as eu, tu as eu plus de crédibilité avant mm. que maintenant avec moi. Wow. Je suis la créativité. La wow. créativité, c'est ça que je voulais dire. Il yes, yes. euh, bah, y a beaucoup de similitudes entre ton histoire et la mienne. En fait, pendant que je ouais. t'entends parler, il y, y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Alors, on va venir sur ce point après. Mais euh, déjà, je voulais parler d'un truc. Euh, sans venir sur l'histoire directement. Okay. Quand je t'ai découvert, sans aller dans les détails, j'ai écouté et diff... il y a quand même de la différence entre ce que tu fais maintenant. Ouais. Parce que c'était un morceau sur une prod, je ne me souviens plus très bien de la prod, et tu rappais super vite. Et j'avoue que j'avais été impressionné ce, ce jour-là, parce qu'on va parler de notre rencontre tout à l'heure. Mais moi, quand je suis parti écouter, c'était vraiment... Je me disais, OK, on va écouter ce qu'il fait. Et je me suis dit, mais... Il respire pendant qu'il est en train de faire ça. Or, aujourd'hui, tu prends vraiment... Tu m'as expliqué pourquoi tu le fais, mais tu prends le temps de poser les mots. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce changement de style Même les prods que tu choisis, on dirait qu'il y a une différence quand même entre mmh. ce que tu faisais mmh. avant. C'est un, un, un vrai défi, un vrai challenge, un mmh. vrai exercice auquel je n'étais pas habitué. Ouais. Parce que euh, à cette époque-là, j'étais je, je, vraiment... J'allais vraiment là où mon cœur partait. Mmh. Je pouvais écouter une instru jazz, une instru... Euh, Crank à l'époque, je sais même pas si ça existe toujours. Ouais, euh, ça se fait mais euh, et, et j'y allais, tu vois. Maintenant, dans le Seigneur, c'est différent. C'est pas que je ne veux pas faire ça ou que je ne sais plus le faire. Des fois, j'ai envie. Ouais. Des fois, même à la maison, je taquine ma femme et je, je fais des petits jeux de mots euh, rapides. <rire> euh, mais euh, c'est que maintenant, l'objectif est différent. Mon premier objectif aujourd'hui, après ça, c'est mon école. J'en fais pas une, une, comment dire, une loi. Mm -hmm. Mais moi, aujourd'hui, mon premier objectif, c'est de pouvoir retranscrire très exactement la chose telle que je l'entends dans ma tête. Amen. Tu vois Et euh, pour moi, c'est ça le succès. Pour moi, le succès, c'est quand une chose devient ce que Dieu dit qu'elle doit être. Mm. C'est pas quand ça explose, quand ça perce et tout. Si Dieu a dit qu'il fallait que ça explose et que ça perce, mm. gloire à Dieu, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais pour moi, il faut absolument que j'arrive à retranscrire la chose comme Dieu me l'a montré. C'est et... à partir du moment où Dieu valide que le succès commence, en fait, qu il y a réellement le succès, si je comprends bien. Je dirais que. C'est plus s'il m'a dit, euh, je te dis n'importe quoi, écris un A mm. de cette manière, et que j'ai réussi à l'écrire de la manière dont il l'a montré, mm. pour moi là il y a le succès. Les acclamations, les applaudissements, ce sont les conséquences mm. du succès. Ce n'est pas ça le signe du succès. Mm. Parce que tu peux Parce avoir du succès faire. et pas avoir les acclamations. Mm. Jésus était le succès de Dieu. La Bible mm. dit qu'il avait la plénitude de Dieu. Mais il y avait des gens qui n'étaient quand même pas d'accord avec oui, lui. Bien sûr. Donc il mm. ne faut pas forcément se fier au. Aux acclamations, même si c'est très agréable. Mm. Euh, mais aujourd'hui, <rire> l'objectif le, le, est différent. Je vais entendre une, une chose, pas un texte. Beaucoup mm. croient que j'entends les textes et j'écris. C'est pas du tout ça, <rire> pas du tout. Euh, je vais avoir une idée mm. qui est inspirée, et, et quand je vais me mettre sensuel. à écrire dessus, ça va être comme un livre que tu feuillettes et tu découvres mm. en fait au fur et à mesure. Mm. Et euh, pour l'instant, j'ai pas entendu dans mon cœur un, un type euh, mm. Moi, j'appelais ça flow du millénaire. À l'époque, il y avait deux mm. flots Il y avait B Right. Ouais, Puis il y avait Flo du millénaire. Flo du millénaire, c'était le, euh, le côté freestyle, tout ça, <rire> machin. Donc, pour l'instant, Flo du millénaire, il est, il est calme. C'est voilà, yes. plutôt Flo du millénium maintenant. <rire> <rire> Vous voyez, même pendant qu'il parle, il est en train de faire des jeux de mots. Est-ce que, du coup, bon, maintenant on va arriver. On va, on va y arriver. Forcément, on ne pouvait pas y échapper. Euh, moi, je te. beaucoup de gens t'ont découvert, plutôt. Euh, sur le morceau « Dieu est le boss yes. ». Mais il faut savoir que moi, je ne t'ai pas découvert à ce moment-là. Mm. Tu vas pouvoir nous expliquer comment ça s'est passé sans, s'il te plaît, trop, trop <rire> en faire. Vraiment, je t'en supplie. Euh, sans, je, je, vous, vous allez comprendre pourquoi je dis « sans trop en faire ». Parce que quand il va commencer à parler, vous aurez l'impression que vraiment, il est en train de parler. de. Mais moi, au moment où je t'ai découvert, euh, déjà, tu ne faisais pas de la musique euh, chrétienne, mais tu étais vraiment… Tu, tu, tu t'étais inscrit à l'IBEM, l'IBEM qui est un institut biblique créé par enseignement. Euh, et à ce moment-là, les textes que toi tu m'as montré, je je sais pas si tu faisais de la musique chrétienne parce qu'il faut pas que j'affirme des choses parce que je savais pas. Mais les textes que moi j'ai découverts de toi, c'était vraiment ces textes dont j'ai parlé tout à ouais. l'heure. Et ensuite, il y a eu un morceau qui s'appelle, je pense, Unité Victoire. Je sais plus. Vraiment, c'était organisé par. C'est une compile, ouais. Voilà, c'est une compile. Et on s'était retrouvé sur le même morceau. Tu vois, et là, c'est un morceau qui dure au moins cinq minutes et tous Les rappeurs chrétiens qu'il y avait ouais. à l'époque avaient posé sur ce morceau. J'avais écouté ton couplet et euh, à ce moment-là, c'est vrai que ça ne m'avait pas spécialement marqué. Je me suis dit, comparé à ce que j'ai entendu avant, je sais qu'il peut faire plus. Et ensuite, il mmh. y a eu le morceau « Dieu est le boss », là où tout le monde… Bah, la plupart t'ont découvert, surtout mmh. la plupart, parce qu'actuellement, je pense que les gens te découvrent plus par ce que tu fais actuellement. Et « Dieu est le boss », à la fin, on voit ce, ce gars qui arrive Plein d'humilité, c'est-à-dire que pendant que voilà, ça frappait fort avant, c'est-à-dire que tu arrives et quand on te voit à l'image, c'est comme si, non mais les autres ont déjà fait, franchement, moi ce que je vais faire, c'est pas grand-chose et tout. Et bam, tout de suite, ça, ça cartonne et ça explose. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer comment tu es arrivé dans, dans tout ça, comment ça a commencé, le fait que tu te dises, il faut que je fasse ça pour Dieu. Ouais, amen. Sans, sans trop faire ça. <rire> Donc, je vais sélectionner volontairement deux moments. Le ouais. moment où, euh, où j'ai su que je devais faire ça, ou du moins que je pouvais faire ça, mm. et le moment où il y a eu du et le boss. Mm. Comment tout a commencé Je suis né de nouveau. Mm. Et quand on est de nouveau comme chacun d'entre nous, on a juste envie de connaître Dieu, on veut le découvrir. Partout où on parle de Dieu, on le mm. cherche, on veut, on veut être là-bas. Et, euh, et puis je crois que c'était sur enseigne-moi.com ou je sais plus où, j'avais vu qu'il y avait une conférence mmh. IBM justement de l'école biblique. Et donc j'y vais à, un samedi après-midi après le mmh. boulot, je prends mon train, j'y vais, c'était à Paris, et puis je m'installe. Mmh. Et puis donc là, il y a, je, je crois que c'était le, le pasteur euh, euh, Mouketou. Pasteur Yvan Mouquetou. C'était pas pasteur Yvan, c'était le pasteur Tina qui oui. parlait. Et puis, par la suite, à la fin de la présentation, il y a eu un concert des Porteurs du Réveil, je me rappelle très bien. Donc là, ça commence, ça chante et tout. Donc je me dis, waouh, c'est cool, comme d'habitude, je suis dans mon petit nuage, je suis dans le Seigneur, ça se passe bien, c'est presque comme à la télé, c'est magnifique. Et là, tout d'un coup, brusquement, <rire> soudainement, il <rire> y a un frère qui arrive sur la scène et qui commence à rapper au nom du Seigneur. Et quand je le vois, je me lève et je me dis, c'est ça en fait que je dois faire. Parce que comme tu sais, je, je rappais déjà dans mmh. le monde et quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais tout arrêté. Mmh. Mais je savais quand même qu'il y avait un truc au niveau du, du rap. Yes. Je savais que c'était particulier quand je le faisais dans le monde et je me suis dit, mais comment lier ça Je ne savais pas encore que tout don venait du, de Dieu. Je ne savais pas ça. Et quand je t'ai vu faire ça, c'était des choses que je voyais déjà dans ma tête, mais que je n'osais pas mmh. déclarer. Et là, je l'ai vu en fait. Tu vois, euh, c'était un peu... Euh, il, va, il va rigoler, mais c'est vraiment ça. C'était un peu comme quand Jésus a dit « Si tu m'as vu, tu as vu le père oh. ». Quand je t'ai vu, j'ai vu en fait ce que je voyais dans ma tête. Et pour moi, ça a été une confirmation. Alors à la fin du concert, tu te souviens, j'étais dans les coulisses avec vrai. toi comme un petit garçon. Je, je te regardais euh, les Excuse-moi, Excuse-moi de te couper, <rire> mais ce qu'il dit n'est pas exagéré. Là, c'est vrai ouais. que quand il s'est rapproché de moi, moi-même, je me demandais « Mais... » Est-ce qu'on a vécu le même événement Parce que toi, tu ne savais pas, mais dans les coulisses, il y avait plein de craqués, tout, de quoi et tout, ouais. même sur scène. Donc moi, quand je suis monté, j'ai fait mon texte et en sortant, je me suis dit, bon, c'était nul. Donc quand il était à côté de moi, je me disais, mais pourquoi il exagère en fait Pourquoi il en fait, en fait détonner C'est vrai que… J'étais vraiment ce, ce, ce, cet enfant qui avait vu un grand frère en train d'opérer à… Il avait vu ce qu'il voyait dans sa tête, mm. mais qu'il n'osait pas exprimer. En fait, c'était comme si j'étais euh, seul contre tous. J'avais ça dans mon cœur. Mm. Je voyais ça nulle part, mais je sentais que la chose était de mm. Dieu. Et quand je t'ai vu faire, ça a été une confirmation pour moi. Ce jour là, il y avait Aubin, Prince Camer, que vrai. je salue au passage. Donc salut à yes. toi, Aubin, qui m'a raccompagné dans le train, mm. euh, qui a pris le temps de parler avec moi. Donc c'est vraiment Pasteur Gentil, donc T. King et Aubin qui m'ont mm. vraiment vu euh, mm. commencer. Vrai, vrai. Et donc à la suite de ça, euh, j'ai fait mon petit bout de chemin de mon côté, mais pour venir à Dieu le Boss, mmh. euh, j'avais rencontré euh, Spencer donc avec ses neuvées Music, yes. je salue aussi au passage. <rire> Spencer, euh, c'est un ancien. Et donc Spencer m'a pris sous son mmh. aile, euh, donc j'étais je, je, je, euh, artiste à ses neuvées musiques. Mmh. Et le, la particularité, c'est que qu'à ce moment-là, il y a, je crois que c'était Lafouine qui sort un titre, mmh. Panambos. Panambos, effectivement. Et donc il y a plusieurs remixes qui se font, etc., oh, ouais. Et il y a le grand frère Laskinson, qu'on salue aussi au passage, mm -hmm. qui dit euh, « ah, Non, c'est pas normal, c'est Dieu qui est le boss, comment ça J'avais beaucoup aimé ce <rire> zèle-là. Et il me dit « Ok, on va essayer de réunir un certain nombre de rappeurs sur ce titre. Mm » -hmm. Et puis, euh, il m'avait entendu sur le même titre « Unité mm ». -hmm. Donc, il en parle à Spencer. Et, euh, et Spencer m'en parle. Et donc, euh, on s'appelle, donc mmh. moi, comme un petit garçon, hein, pareil, là, c'est dans j'ai eu Tijon King. Obama Prince Kamerlaskinson, <rire> mais alors là, c'est la, la totale. Attente, il y avait Dre Bonnie, il y avait ces, tous ces grands frères-là. Et du coup, il me propose de faire le titre. À l'instant il a raccroché, à l'instant, j'avais déjà les quatre premières mesures dans ma tête. Wow. J'étais je, je, je, tellement en ouais. feu. Tu sais ce zèle du début Il n'y avait rien. pas de fraude, hein Il n'y avait pas de pas la... Je savais que ça oui, allait être un le Panama Boss, oui, oui. mais j'avais déjà les paroles. Mmh quand, quand, quand, quand, quand il a commencé à m'en parler, ça s'était ouais. déjà venu dans mon cœur. Et pour la petite histoire, pour terminer, c'est que c'est... Je n'ai pas fait exprès d'être à la fin du titre. Mm -hmm. On n'a pas du tout fait exprès. Euh, je crois que suis... c'est moi qui suis arrivé en retard le jour de l'enregistrement du studio. Ouais. Et Kin Kinson <rire> est venu me chercher, ou l'inverse, je ne sais plus. Ouais. Il est venu me chercher. Et quand on est arrivé au studio, euh, les frères étaient en train de poser. Et il y a un truc qui s'est passé que j'aimerais souligner, c'est mm -hmm. que... Première question qu'il a posée à tout le monde quand on est arrivé, c'est Est-ce que vous avez prié le Frère, on dit non, on n'a pas prié. Et il a dit On stoppe tout là, on prie. Et j'avais beaucoup aimé ça. Je me suis dit Mais c'est juste fou de voir des frères comme ça, qui sont en mode, euh, entre guillemets, street. C'est ouais. des jeunes comme toi et moi, ouais. mais qui sont carrés dans le Seigneur, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, le titre a, su, a continué, l'enregistrement a continué. Et je suis passé à la fin. Ouais. C'est comme et ça je que, que je me suis retrouvé à la fin, tout ouais. simplement. Et ouais. quand on regarde le titre, j'ai comme l'impression aujourd'hui, avec du recul, mmh. j'en suis même convaincu, c'était vraiment la volonté du mmh. Seigneur que je sois positionné le, à la fin. C'est le Seigneur qui a évolué ouais. ça comme ça. Amen. Mmh. Bah, effectivement, comme il a dit, pour terminer, en fait, c'est souvent frustrant ce moment-là, parce que pendant que je fais des interviews, il y a plein de questions qui viennent, mais tu sais que tu ne peux pas toutes les poser parce qu'on a un temps bien défini. Et ouais, et ouais. Mais vraiment, en fait... Euh, il euh, euh, euh, y a même un autre artiste avec qui j'avais discuté qui a un ami à toi qui m'a dit qu'il était sur le texte il m'avait expliqué un peu l'histoire euh, à la base il était censé être sur le morceau mais finalement ça n'a pas pu se faire il n'a pas pu poser sur euh, ce sur morceau là mais vraiment c'était un morceau très édifiant moi quand j'ai écouté le, le, le couplet je me suis dit waouh retranscrire la parole de Dieu comme il l'a fait avec des punchlines il dit la venue de Jésus Christ sur la terre la plus lourde des punchlines de Dieu je me dis non mais c'est pas possible tous ceux qui n'ont pas écouté ce morceau je pense qu'on n'a pas beaucoup. Allez écouter le morceau. « Dieu et le boss », remix de, de Panam Boss. Et vous allez voir « Be right » en Amen. dernier sur le couplet. Yes. Je vous assure, c'est une tuerie. Bon, on arrive à la fin de notre interview. Je pense qu'on va l'accueillir à nouveau pour une prochaine fois. Et nous allons passer tout de suite à la partie de l'émission que tu aimes particulièrement. Oui, toi qui me regardes, je sais que tu aimes cette partie-là. Souvent, lorsque tu arrives à ce moment de l'émission, tu sais que tu vas rire, tu sais que tu vas te, dé te détendre. pardon. Mais on y est. C'est la ref. De retour sur Évangile Hit Music pour la partie qui te fait... qui t'enjaille, qui te fait kiffer, je voulais dire, mais en, en on peut le dire, on peut le dire, on est sur Évangélite Musique, tout est permis et je suis avec mes deux acolytes qui m'ont rejoint. Euh, bon, on va inverser pour une fois. Euh, on va commencer par le Yaya quand même de tout le monde. Hein. Et quand vous voyez sa couleur de cheveux, vous comprenez pourquoi c'est lui le Yaya quoi. Yaya Glory, Yaya Glory, bienvenue sur ce plateau. Hein? <rire> Dès le début. Merci, merci. Ah, normal, normal, normal. Et puis, euh, bah, on a Melo Juice, man. Ah, lui, toutes les mélodies qu'il entend, il les reproduit. C'est pour ça qu'on appelle Melo Juice. Yeah, I'm good, man. I'm good. On va okay. trouver un truc tous les deux en lingala tu vois quoi Je pas vraiment tu vois mais on oh, va trouver un truc les les grands les grands les grands les les les les grands ton accent, il est repris bleu, blanc, rouge. Le mien, il est pire. Donc, du coup, je parle, <rire> En tout cas, on est oh, en gars, compagnie là. de notre invité, B. J'ai failli dire B-Rabbit, B-Rite. Yes yes, yes, yes, yes. J'avais une question bien. juste avant qu'on puisse passer au jeu et tout, à l'amusement. Je voulais savoir, parce que cette question, souvent, est, est, est, je l'entends. Est-ce que tu te considères comme un slammer, un rappeur je sais, je sais ce que tu vas répondre, mais je vais se poser la question pour ceux qui nous regardent. <rire> Waouh, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Maintenant, le ouais. jour où je me suis posé cette question-là, ouais. <rire> voilà ce que je dois répondre. Mm -hmm. euh, quand j'entends, euh, quand quelqu'un écoute ce que je fais, et que généralement, on constate que les, les on sent l'Esprit de Dieu qui est là, mm -hmm. les aveugles voient, mm -hmm. les sourds entendent, en <rire> La bonne nouvelle, mmh. les boiteux, ceux qui marchaient bizarrement spirituellement, sont recadrés. Il y a des jeunes qui repartent à l'école. Il y a des jeunes qui, qui retournent dans, dans leur foyer qui avaient fumé, etc. J'ai juste envie de dire je sais pas trop ce que je fais, si c'est durable, du slam ou pas, mais heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Amen C'est un, ah, ouais, un, un adorateur. Ouais, c'est un adorateur. Parce que c'est compliqué. Que ça ça. Que mais que je pense fois... que vaut mieux qu'on s'arrête là parce que sinon il va prêcher. Il <rire> n'y plus le temps de Au faire la Bible. Bible. <rire> En parlant de Bible... En, oh, parlant, en parlant de, de Bible, Bible. très bien. J'espère oh, oh, oh. Attends, c'est <rire> transition ah, non, on Quand même un peu On que J'espère que vous avez révisé vos versets. Monsieur, on est pour bac, bac. je t'ai déjà dit. Comment J'espère alors là, on va passer à une rêve biblique, donc euh, comme vous savez, rêve référence, et on va vous passer quelques extraits. Donc yes. du coup, vous allez écouter et euh, me dire du coup les versets sur lesquels euh, les artistes se sont basés pour écrire ces textes ou les versets qu'ils sont en train de citer. Il y en a certains, c'est l'inspiration, d'autres, c'est vraiment, ils récitent le, les versets. Donc du coup... Chaque, euh, chaque extrait va valoir deux points, ok Donc, le premier ça va être facile, mm -hmm. c'est un cadeau. Mais dites-vous que… Euh, il y a combien d'extraits Il y, y en a cinq. Cinq quoi Cinq comme ça, il y a dix points et voilà, il n'y a pas de « ouais, non ». Ok, donc deux versets. Pas tout le temps, mais je vous dirai lorsqu'il y, y en aura deux. Là, pour le premier extrait, il y en aura deux. Okay D'accord. Donc, voilà. On peut y aller pour euh, <rire> on dit on va premier se extrait. Compte... Et puis, pas ma Bible, en fait. <rire> Je prends la première réponse. Okay. Bah, ça, c'est dans Matthieu 6. Matthieu 6, quand tu dis... Euh... Ok, on peut arrêter. Matthieu 6. Dans Matthieu 6, en fait, quand tu vas... Euh, c'est vont lui dire, apprends-nous à prier. Okay. Après, Jésus, euh, à partir du verset 9, si je ne me trompe pas, va commencer à leur apprendre à prier en disant « Lorsque vous priez, dites notre Père, père qui est dans les les livres. Livres. Je suis dans son équipe. <rire> ah non, c'est individuel, là c'est individuel. Ah, OK, un point pour Tijan King. Sauf qu'en okay. vrai, il y a deux passages dans lesquels okay. dans lesquels on récite la, la prière de notre Père. L'autre passage, si quelqu'un l'a, ça vaut un point. Mais c'est bien, bien répondu. Moi je pensais qu'il y avait deux versets dans le truc, mais c'est juste... chez Docteur Luc deux, ça. Pa deux passages, exactement. Ouais, c'est chez Docteur Luc, chez Dr. Luc. Alors je sais pas après les chapitres, je sais plus. Est-ce okay. que c'est le. Au moins t'as la référence de, Ouf. Euh, du, chapitre. Enfin, du, chapitre, <rire> du chapitre. Moi je <rire> l'ai toujours retenu par cœur dans Mathieu, mais pas Luc. Ok, alors là, ça commence avec un point chez Monsieur le King, un point chez Monsieur le Wright et. Euh, Vu que tu, tu, pas de tu parles attends, attends, attends, attends, attends, c'est lui qui pose les vu, questions. Que, attends, vu que tu parles, tu parles mais tu n'as pas de nom au téléphone, bah pas de point pour toi. Il <rire> <rire> tu pas répondu. Non, continue continue. Okay. Donc sinon c'était Luc 11 euh, verset 2 au verset 4. On, okay. Okay. Okay. On peut passer au suivant. Ça, c'est oh ça. Samson, ouais, de nombrer, ça. Sam actually, Sam oh, Sam Sam le David. Et de Robert. Il a dit tous le, les trois en plus en même moment, c'est Samson. Ok, on peut arrêter. D'accord, donc Samson, Sam ok. okay. okay. Enfin, le... c'est trop facile de dire psaume. Mais lui, il n'a pas dit la référence. Oui, mais tout à l'heure, c'était pas pareil. Ce n'était pas le 119. Mmh, pas très loin. Non, pas très loin. Mais je te donnerai quand même le point. C'est un truc que en neuf. effet. Bah, bah, non, non, non, non. Ah, non, c'est pas le 119. C'est le il psaume. Il est à un chapitre près. C'est le psaume ah. 118. Le verset, je... du coup, non. Ok. Quel verset C'est euh, le verset. À partir du verset 2. C'était <rire> bien testé, hein, mais. <rire> <rire> J'ai dit, il est prêt. Il a réfléchi. Il s'est dit. Oh, verset 2. Euh, le 118, ah. Ouais. Ah. <rire> <rire> bon, je mettrai un point à chacun pour le psaume. Il y avait un deuxième. Est-ce que vous avez non, pris le sais. temps de l'écouter ou pas C'était celui où... Ouais, c'est quoi, pas, pas, vivrai, que je ne mourrai pas, je vivrai, c'est ça Je ne pas, je Ça, c'était le premier. Ça, c'est le, le, le psaume Oui. Et il y avait un deuxième également. Je crois qu'il n'y a éternel pas eu. Éternel hein. -Berger, je ne manquerai de rien. rien. Ça, c'est le psaume aussi. Le psaume 23, connu en plus. Ouais, c'est le psaume 23, c'est ça. Un point pour des King. Pour nous tous, hein, bah non, c'est trop facile de dire psaume. Mais moi, il, a il a dit psaume 23. Ça. Quand il a dit 23, moi j'ai dit c'est ça. Moi j'ai dit psaume encore. <rire> <rire> <rire> <rire> moi ah, voilà. j'ai dit, dit c'est un psaume encore, Attends. il a dit psaume 23 oh, et il a dit c'est ça. C'est pas Parce qu'en fait, ils ont... Si c'est comme ça, je mets alors deux points pour Ryde B, pourquoi je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce que il a récité le, le, le verset. Ça veut dire que s'il n'avait pas il a, récité, il, a, il a juste vous ne vous en souviendrez même pas il a joué. Joué. Mais vous avez oublié Je oh, d'accord, je suis oh, d'accord. Okay. C'est hein, ça, d'accord. qu'il favorise les C'est trop ce qu'il a fait, lui. Ah, c est c est trop. trop. Ah non, ah non. Ok, suivant Ça, ça me sent ça. Je lève les yeux vers les montagnes d'où vient le seul. Il la référence. Ça me je pense. C'est ma me mémoire énorme. Je sais plus si c'est le psaume 50 ou le psaume 100, je crois. Ah ouais? Le <rire> psaume frère. Samson, frère. Mais tu vois que je réagis pas. Samson, frère. Oui, Samson, d'accord. Mais lequel? Psaume 100, sais-y. 120. Quel désespoir! Mais je sais pas pourquoi il fait toujours ça. Je lui ai dit que Il regarde pas! Les psaumes, c'est pas mon fort, mais il va toujours dans les psaumes. Je te mets le point. Mais pourquoi il va aller dans tes forts? Je te mets le point. C'était le psaume 121. Mais pas oh, le, psaume 100. Ni le psaume 50, ni le psaume non, 120. Non, il a dit 120. Il 120. Était presque. Il presque. Non, parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai entre les trois, mais je me suis dit... En fait, j'ai entre le 50 et le 100. Après, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il doit être dans le 120. Mais 121, je n'aurais pas trouvé, c'est sûr. Mmh, amen. Amen. Trouvé. Wow. Amen. <rire> amen. Wow tu m'as vraiment édifié, là. <rire> <rire> donc, un point, parce que tu m'as pas donné ouais. correctement la ref, donc du coup, voilà. OK, on peut passer au suivant. Jaillit au-dedans ton Dedans parfait mmh. grâce excellent mmh. Mmh. vienne de toi tout Oudon, parfait, toute grâce et excellente, vient du Père de Lumière, en qui n'a ni ombre de changement ni variation. C'est... Dans euh... le Nouveau Testament. C'est le Nouveau <rire> Testament, <rire> c'est... <beau. rire> il va que... Il va Il y a une technique, dès que tu entends Père, c'est le Nouveau Testament. C'est la révélation que Jésus a ai adorée. Hein, c'est dans Couragence, okay, okay, je pense. Ça. Dans Couragence. J'allais prendre deux points là, mais là, j'en mets qu'un seul. Parce que c'est quoi ça, la ref. C'est pas Couragence Non. Tout blanc parfait, toute grâce excellente, je l'avais perdu. Et là j'ai le oh, choix entre les moi. trois. En tout cas le verset soit Ephésiens, soit Corinthiens, soit Colossiens. C'est un des trois. Mmh, <rire> trois c'est bah... trois au cas, c'est ça. <rire> <rire> ah, ouais. ah, c'est aucun des trois Ah, mais... ah non, je vais verset. Dans mes notes. Non, non, attends, peu... attends, ça, attends, attends, attends, attends. Attends, si c'est aucun des trois... Ça veut dire que c'est pas Paul. C'est-à-dire que c'est le reste. <rire> non, ok. Si c'est aucun étrange, ça veut dire. Non, mais attends, attends. Si c'est pas Paul, <rire> ça veut dire que c'est pire. Paste, <rire> ça va aller. Donc, Jacques ah 1, au verset ah okay. <rire> Au verset 10, dit, d'accord toute grâce excellente et, et tout, tout don dans parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, mmh. chez qui il n'y a ni changement ni ombre mmh. de variation. » J'ai bien envie de te mais mettre un demi Mais j'ai récité le, verset, récité en un... le verset. verset en entier. J'ai récité le verset en entier. Donne la demi point parce que as de... tu non, as deux. Non, tu un, un point à Bluet de... tout à l'heure. Oh, parce qu'elle ouais, a récité les choses. Bah, bah, là, tu je devrais me donner deux points, Lui, il est pasteur. Non, les frères seront jugés plus sévèrement. plus sévèrement, c'est vraiment ce que j'avais dit. Je traite. Moi, je l'ai cité. je ne veux pas le comme ça. C'est pas possible. Bon, je fais quoi Je ouais, donne ouais. le demi-point. Un point et demi quand même, frère. Ah, ça, ça me fait mal. Ah, tout à l'heure, tu viens. ça tu... ah, hein, il sait à qui... Il... C'est quoi il veut, lui, de Oh, façon. calme, c'est bon, je suis généreux okay. aujourd'hui. Allez, allez. <rire> Suivant, s'il vous plaît. Ça, c'est le éternel, dernier, ça Exactement. Donc, deux points sur celui-ci. S'il vous plaît, réfléchissez à vos. Je te jure, je tu... suis Ah, qui nous séparera de l'amour de ça Ça, je suis certain, c'est dans Romains 8, c'est Romain. le verset 39. Je pense si je ne me trompe pas, c'est le... Romains 8, le verset 38 ou 39, entre les deux. 38. 38. Deux points pour ah, ma mais... Eh, <rire> <vous y rire> tu veux des trucs c'est tu sais pas qui a, a mixé quoi. la musique? Mais... Oh. Ouais, J'avoue je... que, que par contre, c'était très très clair. Ouais. On, entend, on entend quand même ni les anges, ni les Oui, j'ai juste entendu ça, mais tout a... est mélangé, frère. Oui, mais c'est fait exprès. Ça, tu es tu tricheur. un truc facile. Ouais. Ça, tricheur. facile. Je veux pas le truc facile. Quel monsieur. verset tu m'as cité Mais on notera quand même qu'il n'a répondu à aucune question. Ah non, j'ai répondu quand même. Somme, somme, j'ai répondu. Je lis quand même le verset. Okay. Voilà. Quand même le verset qui dit, donc du coup, Romains 8, verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune, aucune autre créature ne pourra nous séparer, nous séparer plutôt de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre. Wow, wow, wow, Pour un point, notre... Wow, wow. Non non, pas wow. non, non, non Joune, Un je pris juste Notre. Elle est pas non, mal, cette technique flouche. Notre sandwich oh, oh, Elle est oh, pas mal, oh, cette technique tu, Le temps, Notre. le Notre. fait tu es... Waouh J'ai par la gloire de Dieu Waouh Waouh <rire> C'est la ça c'est plus que j'entendais qu'il finisse Je connais le point ou pas Je connais même pas C'est-à-dire qu'il a dribblé, le gardien, il t'a fait la passe Non, je connais pas Notre, tu veux le point ou pas Notre sandwich Je répète la même chose T'as pas le point Notre Seigneur C'est possible Ok, bon. Bien joué, quand même, messieurs. Merci, merci, merci, merci à toi. Le gagnant, bien évidemment, le king. Encore heureux qu'il soit gagnant, frère. C'est comme ça, C'est comment... <rire> C'est <on fait> <rire> <chose là. rire> <fait> <rire> Attendez, on va quand même <rire> comptabiliser ses points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est jugé plus sévèrement. faut diviser par 2. On divise par 2 Mais non, ouais. Mais si on divise par 2, t'es quand même gagnant. Quoique, non, presque. Mais bon, on comme c'est le pasteur, c'est la couverture, donc les points d'articulé sur nous. Parce que tu t'es bien à l'abri en dessous de lui. C'est le bien bien. Mais je ne te connaissais pas comme Il ça. Je ne te connaissais, connaissais pas. pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Pour les les verres pâturages c'est les coins. Bon, écoute, on a tous gagné. Et Amen. on passe à la deuxième équipe. Amen. Hein. parce que moi, il n'y aura pas tout le monde qui a gagné. Voilà. Parce que tu as voulu Alors, me faire, monsieur. Juste, juste au passage, une petite parenthèse. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver sur le plateau parce que je pense que vous avez, vous avez remarqué que mon regard s'est dirigé ouais. à un moment donné. Oui. C'est Esdras qui, sait, qui est entré sur le plateau voilà. et on lui fait un big up. On espère qu'il sera sur ce plateau-là enfin, bah, bientôt. Avec. On ah, espère ça... qu'il fera ah partie oui, de nos invités, ce oui, oui, sera oui, oui, un oui. privilège de l'avoir ici. Je ne sais pas trop s'il aura le choix. Ah. S'il ne veut pas venir ouais, à nous, si on ira ta culte, à S'il ouais. veut pas oui, venir si à nous, si on ira à lui. <rire> ça, ça c'est pas mal ça. On déplace le décor, l'écran, on met tout dans la voiture, <rire> on va à lui, on dit frère, là on fait l'émission tout de suite. Grâce. En tout cas, bienvenue, Esgras. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous, bah, on passe à... Ah, à... à ma rêve du coup. À ta rêve, ouais. Du coup, pour le coup, moi, c'est une rêve qui va être beaucoup plus tranquille et qui va demander quand même beaucoup d'exercice. Mm -hmm. on va partir sur un freestyle ouais. de 5 mots. Mm -hmm. Enfin, wow. je vous donne 5 mots et à partir de ces 5 mots-là, de mots vous devez faire un freestyle. Mm -hmm. Donc, les mots sont frites. Frère, tout à l'heure, tu nous as donné des... des... À... S'il vous plaît, vous pouvez discuter. Frites, frites, frites. allons-y. Georges. <rire> Casquette, okay. mer comme l'eau, c'est mmh. voilà. et chignon. Ah. Et les chignons. C'est quelqu'un qui m'a donné ce mot-là. Bon. Qui est cette personne afin que je puisse la torturer à la ah fin bon, de vais Tu veux la torturer yeah. Le terrain le nom. Mmh. C'est un bon petit qui m'a donné ce mot-là. Oh là là. Est-ce qu'on peut écouter la prod de moi est ce qu'on peut mettre la prod s'il vous plaît prod que j'affectionne particulièrement. Mettez le volume aussi. Ouh. Alors là, voilà. quelle prod. Ok, laissez tourner la prod, on va commencer à écrire du coup. Vous commencez à connaître le concept, donc euh, on a des mots imposés et on écrit nos textes. C'est parti tout de suite. Ouh. Jésus. Ouh. Voilà, j'aime bien mes goûts. J'aime bien mes ah, goûts. Ah, Qu'est-ce que vous croisez là Il a déjà commencé à écrire Il hein ouais, ouais. <rire> <Trop chaud, rire> hein <rire> est trop chaud Ah, il est trop chop Ok, pas obligé de respecter l'ordre! Non, non, non, non, non, okay. non! tu veux, ouais! Il fait comme depuis un moment là! Mais grave, il met la pression là! Non, arrête! Mais arrête, toi, tu je dois semblant là! Il doit perdre les 5 sens! Il fait tu fais semblant! Eh, il fait grave <rire> semblant! Tu es <rire> comédien? Waouh! What the fuck, t'es écrit de ouf là! <rire> il, a réussi, il a fait plein d'erratures. ratures. Il a, il a fait, fait plein c'est ratures. Toi, Mais ça qu'il essaie de chercher une topline santé, ouais, tu vois. Il cherche une top topline. Oui, il... il aime que ça. Il aime que ça, les et santé. B-Wight, là, il a, il a écrit ah, un petit peu. Moi, je n'ai pas écrit de sérieux. Hey, c'est pas important d'être sérieux, moi, je veux La première émission, j'avais dit, avec Red Flow, quand on a fait ça, j'ai dit que je n'avais pas fait un truc sérieux. Vous êtes moqué de moi, frère. On ne veut rien savoir. Ok, ok, la régie, est-ce qu'on peut remettre la prod à zéro okay. Glory, va, Glory va poser son texte. Commence, du coup Ouais. Yep. Ok, alors, pour faire ce texte, il faut que je fasse un truc. Vous moquez pas, vous allez comprendre pourquoi. Tu vas lâcher tes locks, c'est ça Attends. <rire> Wesh. Mais il est oh, pas sérieux! Mais comment ça, je ne suis pas sérieux? Eh, C'est un comédien, les gars, je vous le dis. Attendez, moi. attendez. C'est un, un acquitteur. <rire> faut... Ah ouais, la mola, il quitte. T'inquiète. Sangoku. T'inquiète. je suis plus sûr de rien, là. Je ça sais vrai, pas, pas... pas ce qu'il va faire. Je sais pas ce qu'il fait, là. J'ai essayé, hein. mon chignon n'est pas propre, mais. Ah ouais! Voilà. Ah ouais J'aime bien! Si, <rire> son, bien. Texte, eh, si tu sais son texte ressemble okay. à son chignon, vraiment <rire> du gros il quoi. ressemble à coulir! On comprend, <rire> c'est bon, vous pouvez balancer après ça! Ah, ok, on fait. y va! Ok! okay. Bah, Est-ce que ça ressemble vraiment à ça? Moyen, moyen! Ok! Yeah! Les mots imposés, du coup, frites, georges, basket, mère, chignon, voilà, on est ensemble. OK. Faut que je quitte une georges pour aller me poser au bord de la mer. Bang bang. Depuis que j'ai des lots j'ai jeté ma casquette pour faire des chinois comme ma mère. Bang bang. Donne-moi une frite et je vais flotter sur les eaux. Bang bang! Faut que <rire> je limite, car je vais marcher sur l'eau. Bang bang! Bien. Ça flag J'aime bien! J'aime bien! J'ai encore compris pourquoi il a lâché ça. Ah, ah, ah, ah oui! Ah! ah ouais, ouais, pardon! Non. Pardon! Par, pardon. Comment comme pas... <rire> Je pense que j'aurais dû faire un truc comique aussi au final. Ah, ouais. ah, ah non, franchement ça va! Ah, T'es dans le sérieux! Pas <rire> Ok, on peut remettre à zéro on peut pour mettre à zéro, yes! Waouh! Ça, ça venait du cœur, ça! Mmh. <rire> Il voit la victoire, allez là-bas! Je fly! Je oh, fly. Ah fly. Oui, fly! Je fly! Je fly! Ah oui, une bonne intro, hein! Ah ouais, <rire> C'est le refrain en fait! Ah. Yes! J'ai remplacé ma casquette par la couronne de gloire Dire qu'avant Christ on se foutait de ma poire Présent depuis l'époque des chichas et des chignons Créé à l'image de Dieu je ne peux qu'être mignon expert de Christ mais aussi de George Floyd Je lutte pour la justice sous ce beat Plongé dans la... Il, <rire> il a écrit ça en ah, ouais. 5 minutes Je vous est pas avez dit pas dit il avais dit, dit, dit, à dit, à dit que c'est dit que c'est il il il il il il il il il il vous il il il il il le faire il il il il ton texte, est un brouillon. Arrête Il a bugué J'ai remplacé ma casquette par la couronne de gloire Dire qu'avant Christ on se foutait de ma poire Présent depuis l'époque des chichas et des chignons Créé à l'image de Dieu, de... je ne peux qu'être que mignon Mais t'es de Christ mais aussi de George Floyd Je lutte pour la justice sur ce gros beat qui colle Plongé dans sa présence comme dans la mer La parole de Dieu dans ma bouche je ne... Ah. Ah, c'est là, c'est yeah, que tu veux je le, je, le fly, je, je fly Je fly C'est pas c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as un frère. Oh, oh, oh, il ne va pas <rires> gagner. Parce que tu n'as pas un bon, de... non, es pas un bon, es. bon esprit. Non, attends, attends. C'est bien d'écrire des... voilà. je suis désolé. maîtriser. Attends, j'ai une anecdote là-dessus. Qu'est-ce qu'il va dire Attendez, j'ai une anecdote là-dessus parce que... Il me semble qu'en 2015, 2016, je sais On ne veut plus, pas entendre ton attends, anecdote, Fréon. Si, si, si, parce que tu sais <rire> de quoi j'ai parler En 2016, <rire> Monsieur le King avait été invité euh, du coup à Reims pour un événement. Il est arrivé, il a fait chaud et tout ça. En un moment donné, il fait son texte et tout ça. Il se trompe de parole. En fait, il se rappelle plus de son texte. Et ah. Il veut nous la faire comme ça en mode Tu vois, et genre, il improvise après ça. sa dit Non, vous n'êtes pas assez chaud. <rire> Ah, on vous dit, les gens! <rire> hey, mais, hey, tu sais que ça m'arrive souvent, ça! Il y a des moments où je fais le texte, je mélange les textes, après je dis non, il faut que je trouve un truc pour, pour m'en sortir. Parce qu'à un moment donné, tu sais qu'il reste encore plusieurs mesures. Donc tu dois faire ah, ça. Tu dis non, vous êtes pas assez chaud. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Moi, moi, ça veut dire tu fans Dieu. Moi, ça pas bon. Tu fans Dieu à faire ça. les gens qui sont devant, le <rire> ah, ça passe chaud. pas, c'est pas la première fois qu'il y a. Est-ce que je peux juste ter terminer ouais, mon permis. texte à caper, là? Vas -y, vas -y. Vas -y. En fait, c'était parole de Dieu dans ma bouche. C'était plongé goût dans sa présence, comme dans la mer. La parole dans ma bouche, je plus de goût amer. Je mangeais versé jour et nuit comme des frites. La oh parole dans mon cœur, elle a bien été écrite. Ah ouais, j'aime bien wow. les frites. Ton texte, il est lourd. Hein. J'aime bien les frites Amen, waouh, c'est vraiment frites. dommage qu'il te euh, fasse gagner. Ton texte, il est vraiment lourd. Mais c'est dommage qu'il te fasse pas gagner. Tu m'as vraiment, tu tu m as m as vraiment récent, édifié. 5 minutes. Allez, five minutes. On va écouter notre invité. Wow. Ouais. Oh, on t'as la poche pour Bilouin. Mais je décide de ne pas avoir réussi mon texte. Un texte comme ça, tu peux le mettre dans l'album. Ah, il y a un album qui. Ah! On, on, on va écouter <rire> l'invité, parce que lui, il donne des... Tu vas des, des, des amener oh, ça C'est ça, on, on s'est rangé à te virer d'ici. Voilà. Est-ce est, est. est qu'on peut remettre la prod depuis le début, s'il vous plaît On va écouter notre invité, Be Right. La Là. On va que je bégail, hein. Yes. He flies on me. Excusez-le, <rire> ah, <ouais. rire> ah, ah, on nous montrait <rire> que... Excusez-le, <rire> qu on nous montrait que... j'aime pas quand est-ce qu'il parle la prod. Euh, là le prochain God tour de la me... Ok, je sens que je vais me trompe mais c'est pas grave. Yeah, Ce matin je prends l'air sur la feuille blanche, je jette l'encre et pas dans la mer. Si tu montes dans la prière auprès de Jésus-Christ, utilise l'huile d'omption et pas l'huile des frites. Mon frère casquette à l'endroit, je marche avec les seins, j'ai préféré le caviar à la... Ah, ça en vaut la peine! Ah non, non, il ça en vaut la peine! Tu de stabiliser de les gens? Il a dit quoi, Victoire? Victor non, il a il a dit quoi Quand il a commencé il à rire, je me suis dit. trompé. Il a dit Victor Ouais, il, il dit, ça ça a dit. Vous avez remarqué? Arrête, ton texte pas en là, laisse-le tranquille. Ok, ok. Est-ce qu'on peut relancer la prod, s'il vous plaît? Remettez, s'il vous plaît. Ok. J'espère que je ne vais pas me tromper cette fois-ci. J'espère je... que personne ne <rire> va me perturber cette fois-ci. Faut le dire, faut le dire. C'est la, la. force. Oh, là, je ne dois pas me tromper. Euh, Babax. Yeah, oh, ce matin je vais prendre l'air. Sur la feuille blanche, je jette l'encre et pas dans la mer. Si tu montes dans la prière près de Jésus-Christ, utilise l'huile d'antien et pas l'huile des frites, mon frère. Casque est à l'endroit. Je marche avec les saints. J'ai préféré la manne que le caviar de genre 5. Écoute, si tu respectes les femmes, tu tiens le bon filon. Car la femme a le droit de prêcher même avec un chignon. Ah ah! Lourd! J'ai eu chaud à un moment donné! C'est vrai que c'était. J'ai eu mais là, chaud à un moment donné! Ah ouais. Les textes sont lourds, hein, franchement! Les textes sont vraiment lourds! Mais en fait, j'ai mal! On sait déjà ce que tu vas dire, frère! Attendez! Tu sais pourquoi j'ai mal? Parce que tu peux être là, tu as fait un vrai taf et tout, tu écris un vrai son, il y a quelqu'un qui arrive avec un son, il fait ok, ok, ça reste dans la tête des gens, il a réussi à le faire une fois, et c'est bon, il a gagné! Pourquoi t'es jaloux déjà Comment ça je suis jaloux C'est Il m'a décidé, il est déjà jaloux Attends, ils on ont recommencé. On va le laisser. on, on va essayer. essayer Ils ont recommencé Moi ouais, je suis départagé. C'est Melo, ouais, Jus, ouais. ça Melo okay. Juice, c'est ça C'est Melo Juice, c'est Je suis <rire> partagé. Je suis vraiment partagé parce que bon, juice. Bon. On voit le Juice dans la Moi je lui aurais donné la victoire parce qu'il allait jusqu'au bout de son texte. Il a repris, il n'a pas repris autant que moi et il est allé jusqu'au bout. Je veux lui donner la victoire, tu sais pourquoi Toi t'es allé jusqu'au bout. Ouais, lui il allait jusqu'au bout, euh, En il fait trop du facilité Il y avait du flow Il y avait du flow Ça reste T'es trop dans bang. la facilité Quoi Comment ça t'a la facilité eh, Son texte il est bien plus réfléchi Justement c'est pour ça que je dis c'est triste Lorsque tu es un artiste qui est poétique Attends de rigoler Lorsqu'il y a un artiste qui est poétique il fait les meilleurs écoute, frère, textes au monde. Écoute, frère. Attends, mais attendez, laissez-moi Faut qu'on laisse termine, faut qu'on passe à, à, à, à oui, la dernière partie. Parce que là, ce que tu racontes, ça n'a pas, pas de un sens. Laisse un poétique. Et, poétique. et après, il y a un artiste qui vient et... Il met et, et, et, juste un Dégard, truc, tu quoi, vois. C'est quoi Un truc facile. Comme t'es mon frère, je vais donner la, la victoire avec Zoko. C'est bon ah, ExoCo, ça fait deux fois. Allez, Longo, alors, il a gagné. C'est moi qui nous regardais, Il a gagné, tu as gagné. Bonjour, hey. tu sais quoi Donne-lui la victoire parce que lui, Amen. il a des flingues. Il a fait des bang bang. <rire> moi, je <rire> vais d'avoir <il rire> des les ici. Voilà, tout le <rire> monde gagne alors. Sur, <rire> cette belle note, sur cette belle note de partage, nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette émission et la dernière partie. Nous allons déguster la prestation de notre invité. C'est tout de suite. Tout de suite. Bang bang. Bang bang. Des frites.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 Devant le péché, j'avais jamais su changer d'avis Mais ce jour-là, ma Sam, je t'aime, a pu changer ma vie Et pourtant, j'étais loin de le mériter Loin de la vérité, de la vérité. Plusieurs fois, je l'ai renié Pourtant, il m'a choisi Il, il a fait, fait de moi un héritier Frère, il, il est venu me délivrer Malgré mes fautes et mon pédigré Dieu le Fils et tu sais a quoi choisi.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 à Golgotha, oui Dieu le Fils a fait le plus dur Quand l'ennemi prône ton passé, <rire> rappelle-lui son futur Te laisse pas faire, mon frère, ma sœur, détrompe-toi Oui Dieu n'est pas insensé, Dieu ne se trompe pas Mais qu'est-ce que tu crois, <rire> on ne donne que ce que l'on reçoit Et si Dieu a voulu de toi, c'est que pour sa gloire tu es le bon choix Oui frère, pour sa gloire tu es le bon choix Oui ma sœur, pour sa gloire tu es le bon choix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 il a fait toi un héritier, il est venu te délivrer, malgré tes fautes et ton pélivré. Dieu le Fils t'a choisi. Choose your boy Brave, on en est ensemble! Yeah! Mr. Wright is in a building, à Evangel Hit Music. C'est comme ça que ça se passe, écoute ça. Frère, autour les gens ne me comprennent pas, parfois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 avant le commencement, Dieu, il était dit qu il, que tu avais été élu en lui. Avant la fondation du monde, il est pour toi, il est en toi, et tu vas y arriver par lui. Alléluia. Faisons un peu de flow maintenant. Ensemble, on y va. Tu croyais que c'était fini Tu croyais que c'était fini Ok, vas-y. Quand je dis allez vous vous vous dites louia allez. aller. Okay.